dit de faire une vidéo sur Granny alors me voici yeah. alors qu'est ce que Mais je ne sais pas comment ça marche ah c'est un placard et yeah. hey, oh bon mamie Jacqueline là elle va se calmer on va aller par là hey <musique> mais pourquoi j'ai une pub là d'un coup mais non j'ai pas envie de jouer en fait yeah. <rire> Je crois que le but c'est genre de sortir de la maison. Mais... Mais qu'est-ce que... J'imagine. Eh, salut beau gosse Qu'est-ce qui se passe Et la petite tarte Je ne sais pas où est la clé Ah Non Non mamie j'ai rien fait Pourquoi tu me tapes eh, Mais mamie Jacqueline elle va se calmer là-haut oh. Qu'est-ce qui se passe maintenant faut trouver la clé Elle est pas dans la baignoire Elle est où la clé Il eh, y a une armoire là Noire. Et moi j'en ai marre Mais là j'en ai marre Allez vite vite vite vite vite, vite. La clé n'est pas dedans Où est-ce qu'il y a une clé Putain mais... Toi tu fais chier hein Et je vous jure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui galère autant que moi à ce jeu Non Où est-ce qu'il y a une clé sur Où est-ce que je suis On va réessayer. On va remettre en, en mode Pratis. Dernière fois que j'essaye. Bon j'imagine que là euh, c'est quand même plus facile quoi. C'est pas de bruit. Il y a un livre. Ça sert à quoi ouais, mais Il se passe quoi là-bas Non mais il y a des bugs de texture en fait. Oh, C'est quoi ça Je ne comprends rien au jeu. Putain, je trouve pas la clé. Et je suis vraiment nulle à ce jeu. Oh ouais Il trouvé une clé. D'accord. Et on peut allumer la télé. Non. Attends, mais c'est quoi ce truc J'avais enfin trouvé un nouvel endroit et je suis tombée comme une vieille merde. On va laisser tomber, je crois. Et... Bref, euh, du coup, euh, à plus Au revoir.